Voici un souvenir de l'ancienne boîte. La boîte de merde Ah la boîte de merde Merde Putain, j'en ai marre de cette boîte La boîte elle est pétée mais je suis étonné qu'elle tienne encore, tu vois. Ça reste toujours quand même assez dangereux ces conneries. Ouais non, ça risque rien. On démonte l'échappement du 13 avec rondelle, du 13 sans du 13 grippé, du 14, du 16 et du 17. Ah non, non, c'est pas collé. Ça passe pas. Voilà. Oui. Voilà. Ah je l'échange. Il s'en faut, il faut faire du bruit de toute façon Son oh les couilles. Son lambda. Oui. Voilà. Transmission. Ok, le support de boîte. Soulager la boîte. Très plate pour le haut, dessiner un bloc. Voilà, le flector de la boîte, une plate de 18 J'ai enlevé la vitesse et Le palier. Il me tombe pas sur la gueule parce qu'il y a encore ça Voilà, et l'arbre il peut tomber en oh. Des vis ou quoi Non il manque pas de vis Ikea On enlève l'arbre Hop là C'est du 13 Tringlerie de bois, un clips Ok Tac Clac. Tire comme ça. Trégory. Qui saute. Maintenant la boîte. Et d'où torse femelle. Voilà. La dernière vis du démarrage On va casser les couilles. Pour la démonter, qu'est-ce qu'il fallait faire Démonter cette main d'admission. Ça reste du déjouer. Elle est où là Elle est là. Ok, je l'ai mis la clé dessus. Ah Ah Voilà. Et dans le meilleur des moments, la caméra change de mode. C'est moche. Voilà. Je vais lui faire un tatouage. H.S. Ça, ça sort comme ça. Ça a l'air joli, hein. Je fais ça. Comme ça, tout ça. Et il pleut Elle est dedans. J'ai vilangé la nouvelle boîte et l'huile était... Euh, elle était dans le coffre de ma 46 en fait. Euh, Petite ponture, une batterie. L'huile de boîte 4% P18. Dès que ça sort... OK. Eh ben, c'était pas si long que ça finalement. J'ai oublié, j'espère. C'est parti. Oh, c'est trop bien! Et merci à vous tous les amis de me soutenir. En attendant, euh, la prochaine sortie de Rift, ben, abonnez-vous, partagez et à bientôt. Encore un ivrogne au volant.